Au cœur du centre historique de Racale, on peut admirer l'église mère de Santa Maria de Paradiso, érigée sur les restes de l'ancienne structure détruite dans les terribles tremblements de terre de 1743. L'église a été reconstruite et achevée en 1756. Par le maître Domenico Saracino de Martano et au début du XIXe siècle, l'augmentation considérable de la population et les problèmes structurels de l'Église posèrent à nouveau l'exigence d'une œuvre considérable de restructuration qui dura de 1908 en 1912. De l'édifice originaire, il reste encore des frises de sa structure et certaines fresques en style byzantin qui enrichissent les murs latéraux. Importante du point de vue culturel et historique est la sacristie, qui peut être considérée un petit musée. Elle conserve des monnaies romaines, byzantines, vénitiennes, découvertes lors des travaux de rénovation, et d'autres objets qui, pour un instant, permettent aux visiteurs de revivre l'ancien passé.